Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, Karim Benzema, ce qu'il est en train de réaliser cette saison, c'est absolument incroyable. C'est du grand n'importe quoi. Après avoir, lui tout seul, éliminé le Paris Saint-Germain d'une manière cruelle, traumatisante, sans pitié, hein, il a recommencé la même chose avec Chelsea. Mais cette fois-ci, hein, il était en face du meilleur gardien du monde. Celui qui a remporté la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, tout. Il l'a fait passer comme si Edouard Mendy, c'était un bambin qui ne savait même pas faire de, de, son, son travail. Là, on aurait dit qu'Edouard Mendy, il était devenu fou au, au, au gol. Il était là, on lui, faisait des, on lui mettait une frappe, il, il sautait comme, comme un chat. Moi, je n'ai pas reconnu Edouard Mendy hier, hein Karim Benzema. Donc, c'est comme ça que tu fais Tu arrives à ridiculiser les gens qui sont professionnels qui ont fait des études pour faire leur travail. Toi, tu viens, tu dis « Bon, écoute, tout ce que tu as appris, ça sert à rien, parce que moi, j'ai le talent et je connais le foot. Hein? » Rimka, toi, tu es méchant, tu es mauvais. Hein? Hein? Déjà, tu as éliminé le Paris Saint-Germain, sans aucune pitié, sans aucune once hein? de reconnaissance envers un club qui fait partie de ton pays. Tu les as fracassés comme si tu ne nous connaissais pas, comme si tu n'avais rien à voir avec nous, comme si tu n'avais jamais mis les pieds à Paris. Tu nous as fracassés. Et là, tu es parti faire la même chose en Angleterre. Hein? Tu es parti jusqu'à Chelsea. Dans l'équipe de Roman Abramovic. L'ennemi numéro un actuel, apparemment, ça se passe pas très bien avec Poupou. Et toi, tu vas là-bas, tu fais du sale. Ah non, mais Rimka, toi, tu es méchant, hein? Po, po, po, KB nouévé. Hein? Voilà, donc l'année dernière. Ils t'ont dit « Ouais, tu mérites pas le ballon d'or et tout, nanana. » L'année dernière, « Mais non, mais toi, tu mérites le ballon d'or, toi aussi !» Non, ça devait jouer entre toi, entre toi et Lewandowski. Oui, oui, oui, ça devait être toi ou Lewandowski. Là, cette année, si c'est pas toi ou Lewandowski, le, le, le ballon d'or, ça va être du grand n'importe quoi. Et mesdames et messieurs, sur 2022, Karim Benzema est devant Lewandowski. Hein Benzema, il en est à 17 buts depuis, depuis, euh, depuis janvier, Lewandowski, il en est à 16. Donc là, il y a une bagarre entre les deux. Puis on va pas se mentir, pour l'instant, Lewandowski, sur toutes les compétitions confondues, il est un petit peu en avance. Mais ce que Karim Benzema est en train de faire sur les grandes rencontres, mesdames et messieurs, oh là là, mais vous vous rendez compte de cet attaquant Hein S'il n'y a pas Lewandowski, c'est qui qui est plus fort que lui qui est plus fort que Karim Benzema à l'heure d'aujourd'hui Nomme-moi un attaquant qui est plus efficace que Rimka. Nomme-moi ça. Hein il a pris le ballon. Il y avait Messi, Neymar, Mbappé, Verratti. Tout le monde. Il a éliminé ça tout seul. Tout seul Comme dans les films, les dessins animés d'avant. Olivier Tov, il prend le ballon, il drippe tout le monde et il va marquer. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait hier à Chelsea Il mettait des têtes de n'importe où. Edouard Mendy, il disait, on peut faire ça hein Le ballon, il vient là-bas, t'envoies le ballon de l'autre côté. Le ballon, il vient là, tu mets le ballon en pleine lucarne, comme si t'avais fait une, une reprise de volée. Maintenant, moi, Edouard Mendy, il était totalement traumatisé. Vous n'avez pas vu le, le troisième but On aurait dit Donnarumma. Voilà. Donc, on lui, on lui donne le ballon, il ne sait pas comment faire, il fait une vieille passe, et puis après, il essaye de tacler. Non, mais nous, on est, on est complètement choqués. On est complètement choqués. Nous, Parisiens, on ne va pas se mentir. On aurait préféré voir le Real Madrid se faire casser la bouche. Moi, enfin personnellement, ceux qui nous frappent, je préfère qu'ils frappent tout le monde. Comme ça, tous ceux qui ont rigolé, ouais, blablabla, bla, bla", je dis ouais, mais toi aussi, ils t'ont frappé. Ça a été les meilleurs. Nous avons perdu contre les meilleurs. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise Tout le monde a perdu contre les meilleurs. Mais là, là, ils nous frappent. Et après, ils vont à Chelsea, ils les frappent comme du n'importe quoi. Mais pire que nous parce que nous, quand ils sont venus au, au, au Paris Saint-Germain, ça s'est pas passé comme ça. T'as pas vu, là, quand ils sont venus au Paris Saint-Germain C'était tendu, c'était chaud. Hein il y a eu un pénalty, on a raté le pénalty. D'ailleurs, ça nous a coûté cher. Hein oui ou non hein Ça nous a coûté cher. Hein voilà, voilà, Messi. je voulais pas parler de toi dans cette vidéo-là. Mais tu vois comment Karim, il, il, il, il joue hein Là, moi, je vais te dire, Karim, il doit, il doit te donner des exercices, tu fais les devoirs à la maison. Bon, même si j'avoue c'est un petit un petit peu un manque de respect, on va pas se mentir. Lionel Messi n'a rien à apprendre du Karim Benzema, euh, même euh, on va pas se mentir. C'est juste que là, ce qu'on a pu voir, c'est que CR7, hein, Cristiano Ronaldo, quand il est dans une équipe, il prend beaucoup de place. Parce que Karim Benzema, il peut faire ça, hein Il peut mettre des des six buts en deux matchs Ah bon donc toi, depuis que tu joues plus avec CR7, c'est toi qui prends le Real sur tes épaules, quoi. Comme si c'était, euh, voilà, euh, un petit truc tranquille qu'on pouvait porter, un petit sac à dos. Mais t'es malade, le Real Madrid, c'est pas ça, hein. hein Ce club de voleurs, de délinquants, t'arrives à les faire briller. Franchement, franchement, ouais, mais grand respect à toi. Euh, on te souhaite que du meilleur. Ah, voilà, moi en tout cas, je te souhaite que du meilleur, Karim Benzema. même si tu nous as fracassé euh, même si tu as été littéralement méchant avec nous. Euh, tu nous as traités comme si euh, on n'avait euh, euh, aucun lien avec toi. Alors qu'on est du même pays. Tu nous as frappé. Maintenant, tu es allé frapper les Anglais. C'est bien parce que les Anglais, ils parlent trop mal de la France. Là, c'est un Français, il vient chez eux, il est Un Infirmier.